Merci Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Sois honoré, soit glorifié à jamais. Bonsoir, adoratrice, adorateur. Vraiment désolé pour le retard. J'ai eu un problème vraiment de connexion. Euh, je m'en excuse. Que Dieu bénisse chacun de vous. Que ce soit Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. A lui seul l'honneur, la louange et la gloire au ciel des siècles. Béni sois tu Seigneur pour tout ce que tu fais. Je voudrais encore te dire merci pour tout ce que tu fais. Je voudrais encore te rendre toute la gloire pour avoir permis le rétablissement de la connexion. Que ton nom soit élevé à jamais dans le nom de Jésus Christ de Nazareth. Tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être ovationné, tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être honoré. À toi à la gloire, ton honneur pour l'éternité. Toi qui veilles ta parole pour l'accomplir. Ce soir encore nous voici réunis pour t'adorer, pour te Seigneur, merci pour ce que tu fais. bon, Toi qui renouvelles tes bontés au quotidien dans la vie de tes serviteurs, au cours de la vie de... Tes serviteurs et Tes servantes, qui est bon comme Toi, qui est semblable à Toi, qui est comparable à Toi, qui peut faire les choses que Tu fais, il n'y a que Toi, Seigneur, qui puisse faire ce que l'on est incapable de faire. Il n'y a que Toi, Seigneur, pour fortifier le faible. Il n'y a que Toi, Seigneur, pour conduire celui qui est égaré. Il n'y a que Toi, Seigneur, pour fortifier celui dans la main est euh, faible. Celui qui affaiblit, celui qui manque de courage, et celui qui, au oh Dieu de gloire, a besoin d'être conduit par toi. Il n'y a que toi pour le conduire. Tu te révèles à qui tu veux et pour te rendre toute la gloire. Merci infiniment pour ton amour infini. Au nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Bonsoir encore, cher adorateur, chers adoratrices. Je voudrais encore une fois de plus m'excuser pour ce retard indépendamment de ma volonté par rapport à un problème de, de connexion, problème de réseau. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu me connecter à nouveau. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth pour ce soir, pour la grâce qu'il nous fait de nous retrouver encore ce soir-là pour l'adorer, le prier et le rendre toute la gloire comme il le mérite, celui qui nous réunit chaque 21 heures lui manifester notre reconnaissance, lui manifester toute la louange qu'il mérite, lui manifester toute la gloire qu'il mérite, parce que la Bible déclare à lui appartient le règne, la puissance et la gloire pour l'éternité. Donc chaque jour que Dieu fait, son nom doit être glorifié. Alléluia. Makabo Shikanta ribobo shakanta bayan de brekete mama raba sa kintu brekolo shabayan tabakinta ke de beso ka brekete roboshi kanta bobo sa kanta yadabako rabba snita ribobo bokote riboboboshi kanta baba raboskindi ribo sa ka mayan da baba baba shikanta bobo skerego de brekete boroboshi ka baba baba et de l'os qui n'a pas bobo sa de Ma Maillan tu babashi bobo seke rebu canta. Inde la babo baba baba baba baba rakanto bo seke teyam de briqueté baba baba rabashi kaba baba. Indaba robus sa cantaillan de briqueté n'a ma soriante Esprit de Dieu. Bouge en moi. Oh, oh donne-moi un cœur nouveau. Saint-Esprit. Bouge en moi. Saint-Esprit. Bonjour moi, Saint-Esprit, bonjour moi, Saint-Esprit, bonjour Saint -Esprit moi. Esprit de vie, esprit de vie. Bouge en moi, oh, oh, oh, donne-moi un cœur nouveau, Saint-Esprit, bouge en moi, Saint-Esprit. Cet esprit, je veux ce soir que tu prends le contrôle de toutes choses pour la gloire de ton nom, pour la gloire de Jésus-Christ. Il a été écrit que tu viendras et tu prendras le ce qui est à Christ pour le l'annoncer. Je voudrais ce soir te dire annonce-nous le Christ encore. annonce le encore le Christ. Révèle-toi encore à nous et donne-nous la révélation du Christ. Parce qu'il y a certainement des choses que nous avons besoin de savoir encore. Parce qu'il a été écrit que tu viendras nous conduire dans toute la vérité. Ça veut dire qu'il y avait une partie de la vérité qui a été donnée. Mais il reste encore des parties ou d'autres sources de la vérité que nous devons savoir. C'est pourquoi le Christ lui-même, avant de dire que tu viendras, tu viendras l'autre consolateur que tu es. Il a dit... Il viendra vous conduire dans toute la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de choses à vous enseigner. Mais vous ne pourrez pas le porter maintenant. Mais ne vous en faites pas. L'esprit de vérité. Le Saint-Esprit viendra. Et vous conduira dans toute la vérité. Il vous non seulement ce que je vous ai enseigné. Mais vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de quelqu'un d'autre. Mais il parlera de moi. Mon âme te rend gloire. Ribo sakin to te Baba Rashi bobo sekeba Rebeloskiri o marashiba Baba Baba Baba Shikan ta bara Baba barosken tebe Rabo Shiga Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Rebesco rabashi kanta seke au nom de Jésus Christ Sois élevé, soit glorifié. Makado, mm. rico, to baba, baba, baba. Chekerebobo, si baba, baba, baba. Rebescante, breto, l'autre racante, bele, saka. Indo, marabo, mm. shekete baba, baba, baba, baba, baba. Indo, robo, sac, indo, brekete, mama, mama, Indo, rabo, sac, indo, bre, Seigneur, reçois la gloire et l'honneur ce soir. Reçois la bonne magnificence qui te revient. Béni sois-tu toi qui veilles sur la, la vie, toi qui combats pour nous de jour comme de nuit, toi qui es notre force dans les temps difficiles, toi qui nous fortifies quand nous sommes affaiblis, toi qui nous renouvelles la force lorsque nous avons perdu totalement la force. Qui est bon comme toi, qui est semblable à toi, qui peut faire les choses que toi tu fais. N'est-ce pas toi qui as fait le ciel à terre par ta puissante main? Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons célébrer ta grandeur. Nous voulons magnifier ton saindoux. Nous voulons exalter ta gloire. Nous voulons obarako sekete basha yo de brits inababo si kanta baba baba baba regesco raba si kanto bo sekere baba oti indayond briski robos kanda bo sekere vesha Seigneur, merci pour la grâce que tu me fais, merci pour la grâce que tu fais à chacun de nous, de nous retrouver sur cette plateforme ce soir, afin de prier encore ton Nom, encore de lever la voix avec toi, pour t'invoquer, pour te chanter, pour te remercier, pour te manifester notre reconnaissance, parce que tu le mérites, Père reçois notre reconnaissance ce soir, pour la vie que tu nous as communiquée, pour le combat que tu mènes pour nous dans le secret, pour le fait que tu nous protèges, car nous est ta grâce et ta protection. Beaucoup d'entre nous, on oh, est de gloire, en déjà enseveli. Si cela tenait qu'aux ennemis, Seigneur, on ne serait pas encore sur la surface de cette terre, mais c'est parce que tu nous tiens que nous sommes encore vivants. C'est pourquoi nous voulons pour tout cela te dire merci, te recommander nos vies, te rendre toute la gloire. Et ce soir, je veux te recommander la vie de chacun de nous. Ce soir je vais te recommander cette plateforme, ce soir je vais te recommander la vie de l'adoratrice, la vie de l'adorateur, ce soir je vais te recommander la vie des uns et des autres, ce soir je vais te recommander Seigneur nos âmes, ce soir je vais te recommander Seigneur nos, nos situations, ce soir je vais te recommander notre état, ce soir je vais te recommander Oh Dieu de Gloire nos conditions de vie, je vais te recommander notre état spirituel devant toi, parce que tu sais qui est qui devant toi. Tu sais qui fait quoi devant toi. Tu sais qui est à terre, qui est debout. Seigneur, qui est froid, qui est chaud, qui est ni froid ni chaud. Mais Seigneur, dans toutes ces choses, nous voulons invoquer ta grâce. Afin que cette grâce qui est encore disponible pour nous, soit manifeste dans nos vies. Pour renouveler nos forces et nous permettre tous et toutes d'être au point devant toi. Pour ta gloire, Seigneur. Parce que je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un parmi nous, une personne parmi nous, qui ne veulent pas, Seigneur, expérimenter ta gloire et avoir son nom inscrit dans le lit de vie et vivre dans l'éternité auprès de toi. Mais, oh mon Dieu Tout-Puissant, tu sais ce que le monde est et c'est la réalité auxquelles nous sommes confrontés. Mais nous voulons compter sur ta faveur. Que ta faveur soit sur nous. Que ta grâce repose sur cette plateforme, sur la vie de chacun de nous, sur les différentes familles des adorateurs et adoratrices merci d'éloigner de chacun de nous tout malheur planifié par les puissants des ténèbres merci d'auter de déprogrammer le programme des méchants contre nos vies Seigneur mon Dieu merci d'annuler tout ce qui a été programmé, tout ce qui avait été manigancé par les puissants des ténèbres contre nos vies, merci d'arrêter les projets maléfiques Merci d'arrêter les œuvres des démons. Merci d'arrêter tout ce qui a été, oh mon Dieu, déclenché depuis le monde des ténèbres. Merci d'annuler tous les plans maléfiques. Merci d'annuler les projets des démons. Merci d'annuler tout ce qui est programmation démoniaque. Seigneur, tu as dit que, au nom de Jésus-Christ, tout ce que tu as déclaré sur la terre, tout ce que tu as annulé sur la terre, annulé dans le ciel ce que vous avez aussi à le ciel et ce soir seigneur je refuse tous les programmes je refuse les décrets sataniques je refuse les décrets maléfiques des démons je refuse les décrets des méchants en cette, en cette approche de nouvelle année seigneur je prie comme c'est de, de la coutume de plusieurs des méchants qui savent que les hommes veulent se préparer à célébrer ou là l'entrée dans une nouvelle année. Ils savent très bien que les hommes veulent se réjouir et ils ne sont pas d'accord pour voir les hommes se réjouir. Jamais tu n'as été contre la réjouissance des hommes. Jamais tu n'as été contre le fait que les hommes puissent se réjouir, puissent avoir des fêtes à leur niveau pour, pour, pour vraiment pour, pour, pour, pour jouir de la vie. Jamais tu n'as été contre ces choses. La Bible dit même que tu as été invité à une fête de noces. Là-bas, tu as opéré le premier miracle qui consistait, mon Dieu de gloire, tout puissant, transmet l'eau en vin pour permettre aux personnes qui avaient voulu, Seigneur, du vin de continuer à boire pour se réjouir. Mon Dieu, tu n'as jamais été contre le fait que l'homme puisse se réjouir. Mais cela ne plaît pas aux démons, aux puissants de voir l'homme se réjouir et de bénir Dieu qui leur donne la vie et que la donne de se réjouit, les démons ne sont pas d'accord pour nous voir dans un état de réjouissance, dans un état de joie, c'est pourquoi ils programment toujours le contraire de ce que toi tu as programmé pour nous, et c'est pour cela que je viens ce soir, annuler le programme, annuler le projet, sur la vie des de adorateurs, sur la vie de l'adoratrice, annuler le programme, hein, en ce fin de fin, en cette fin d'année, je viens annuler déjà ce qui a été annoncé comme mort. Je viens annuler ce qui a été annoncé, mon Dieu de gloire, comme au roi des nations, programme satanique. Je viens annuler les programmes des démons. Et comme tu l'as dit dans ta parole, ce que vous allez déclarer sur la terre, c'est ce qui sera déclaré dans le ciel. Ce que vous allez annuler, ce que vous allez permettre, sera permis par la foi en toi. J'annule les programmes des démons, des méchants. Tout ce qui veut attaquer cette plateforme, les uns les autres pour les décourager de leur foi, dans l'attachement à Dieu, que tout cela soit détaché de leur vie. Que tout ce qui veut les empêcher de continuer à te servir, de continuer à t'aimer au nom de Jésus-Christ, tout ce qui veut les amener par contre à, à, à, à, à, à, à, à, à se conduire en ami de la croix, soit déprogrammé. afin que chacun de nous soit ami de la croix. Parce que tu as dit plusieurs se comportent en ennemi de la croix. Mais nous, nous voulons être des amis de la croix. Ceux-là même qui sont dans la pensée de Christ, qui souffriront aussi avec le Christ et qui connaîtront la gloire avec le Christ. Mon Dieu, sois honoré, sois glorifié. Tu es digne de recevoir l'adoration, la louange. Et ce soir, je veux que tu sois élevé davantage je veux que tu sois glorifié davantage pour tout ce que tu fais my god praise shaba oski tayaba gloire à toi pour tout bien fait kinta baboshki da rasu reçois la louange et l'adoration Seigneur, tu es digne. Gobokarados kita mayong de breaki. Raboski di bisora mashaka. Merci de donner la vie à chacun. Gitababo, rikantabo, sekete baba. Reges baba, roshikan baba. Mon âme te rend gloire, célébrant ton nom. Dieu fidèle, Dieu puissant, Dieu si merveilleux, si glorieux, Dieu si élevé et Dieu si honoré. Tu es digne de recevoir la doigt. RABO SEKETA MASHABA ROGO BO BRITS LA LA to SAKIN DU MARA DO BO kinta. Que l'honneur, la louange te revienne. Toi qui mérites toute la louange et la gloire. Bessa Kabo Rabasa Kin de Brit. Seigneur, merci de te faire grâce, de demeurer attaché à toi. quinta ta baba baba baba baba baba. Robos kanta ya de breke. Robo bobo Raba baba baba baba baba baba. Au nom de Jésus-Christ, tu mérites la louange. Tu mérites la louange et la gloire. Tu y as dit de recevoir la gloire, tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne de recevoir Ô oh Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire. Mon Père, tu es digne d'être honoré, d'être glorifié. Mon Dieu, tu es digne d'être célébré, d'être ovationné. Mon Dieu, tu es digne d'être magnifié. Et ce soir encore, nous voulons te magnifier. Nous voulons te dire combien de fois tu es bon. Nous voulons te dire combien de fois tu mérites l'adoration. C'est pour cela que, Père de gloire, puissance, je lève la voix au nom de l'adorateur et l'adoratrice ici, ici présent. présente. Vous te présenter la vie de chacun de nous, je te présenter nos offrandes, Seigneur, de remerciements, nos offrandes d'adoration, nos offrandes de louange à toi, nos offrandes de reconnaissance, oh Dieu, vis-à-vis -vis de toi, parce que tu es celui qui nous a fait. Hallelujah. La Bible dit dans le livre Somme 89, à partir du verset 12 C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qui renferme. Tu as créé le nord et le midi. Le tabord et les monts se réjouissent en ton nom. Ton bras est puissant. Ta main forte. Ta droite est La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face.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 C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. Et donc c'est à Dieu qu'appartiennent, nous le savons tous, qu'appartient les cieux et la terre. C'est lui qui a fondé le monde et ce qui renferme. Hallelujah. Il a créé le nord et le midi. Le tabord et les c'est le juste à ton nom. Son bras est puissant. Ta main est forte. Ça dit, sa main est forte, sa droite est élevée. La justice et l'équité sont la base de son trône. Hallelujah. La bonté et la fidélité sont devant sa face. C'est un Dieu qui est bon, c'est un Dieu qui est fidèle. Et la Bible dit au verset 16, dans ce même somme, « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. » En fait, le son de la trompette, c'est un son qui annonce quelque chose. C'est un son qui annonce certainement un rassemblement. C'est un son qui annonce certainement un mouvement. Une, une, euh, euh, une assemblée, une réunion, un temps de réjouissance, c'est un temps d'appel, le son de la trompette. Lorsque la trompette sonnera, hallelujah, la Bible déclare, au son de la trompette, ils s'élèveront dans les cieux pour retrouver le Fils de l'homme dans les airs, hallelujah. Le son de la trompette est un signal, hallelujah, de rassemblement, de retrouvailles, de, donc, de réjouissance. Et donc la Bible dit... Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Alléluia. Qui, qui sait ce que ce son a signifie, ce son plutôt de la trompette. Et qui marche à la clarté de ta face. Qui marche à la lumière. Sa face projette la lumière. Sa face brille. Alléluia. Sa face brille. Et sa face il reflète la lumière, sa face donne la lumière. Et ce peuple pourra donc contempler sa face, parce qu'elle pourra voir sa face, parce que de sa face sort la lumière qui va permettre à ce peuple de marcher. Alléluia. Et de se réjouir, ce peuple-là qui se réjouit sans cesse de son nom, et il se glorifie de sa justice. Alléluia. Oui, tous on se glorifiera la justice de Dieu, parce que Dieu est juste. Et nous savons souvent des situations des justices que nous subissons, oui lorsque nous voyons nos vies sur la terre, lorsque nous voyons certaines situations nous arriver, nous constatons effectivement que vraiment tout n'est pas parfait sur la terre, tout n'est pas juste sur la terre, Et il y a des choses qui nous font mal, il y a des choses qui ne sont pas parfaites pour nous, il y a des choses qui nous font mal au cœur, il y a des situations que nous glorifierons de sa justice, parce que oui il est le Dieu de la réjouissance, il est le Dieu du pour la justice. Il est le Dieu de la justice et ce peuple-là se glorifiera. Alors nous aurons plaisir à voir, à contempler la justice de Dieu. Alléluia. C'est pour cela, soyons davantage sereins et sereines parce que nous nous glorifierons de la justice de Dieu. Et dans la justice de Dieu, Dieu fera de sorte que tes ennemis aient honte, ceux qui ont voulu que tu aies honte. Dans la justice de Dieu, Dieu fera que tu sois là où tes ennemis n'ont pas voulu que tu sois. Dans la justice de Dieu, Dieu fera de sorte que tu sois devant, là où tes ennemis ont voulu que tu sois derrière. Dans la justice de Dieu, Dieu voudra que tu occupes le poste que tes ennemis n'ont jamais voulu que tu occupes. Dans la justice de Dieu, Dieu voudra que tu sois là où tes ennemis n'ont jamais voulu que tu sois. L'abbé dit car tu es la gloire de sa puissance. Et à dit que Dieu est la gloire de notre puissance. Dieu est la gloire de nous. Il est celui qui fait notre puissance. Il est celui qui fait notre puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. C'est sa faveur qui fait notre force, qui fait qu'on devient fort. Oui, lorsque nous sommes affaiblis pas des situations de la vie. C'est sa faveur qui nous vient au secours et qui nous donne d'être fort, de nous relever. Alléluia. C'est sa faveur, c'est sa bonté, c'est sa grâce. Alléluia. Qui fait qu'on se relève et qui nous donne. Celui qui se relève, c'est parce que à peu préalable, il était à terre. Et c'est parce qu'il a manqué de force de se tenir debout qu'il est à terre. Mais lorsque celui qui, qui est à terre commence à se relever, c'est qu'il y a une force qui lui a été donnée. C'est qu'il y a une force qui a, qu a, qu a visitée. Et l'abbé dit ici au verset 18, « C'est ta faveur qui relève notre force. C'est for ta faveur qui nous donne la force et qui nous permet de regagner la force. C'est donc lui qui est notre force. » Alléluia. « Ce qu'elle est notre bouclier, le Saint-Israël est notre roi. » Gloire à Dieu. Alléluia. Voici donc ce passage-là de Somme qui nous dit « que notre Dieu est notre justice, notre Dieu est notre bouclier. Notre Dieu est celui qui nous donne de nous relever lorsque nous sommes tombés, lorsque nous sommes à terre. Et ces paroles-là viennent pour simplement fortifier quelqu'un. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur fortifie la vie de chacun de nous. Soyons tous fortifiés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Honneur et louange à lui. Celui qui nous garde, celui qui nous préserve. Celui qui nous donne la force. Celui qui est notre capacité. Celui qui est notre puissance. Notre capacité, il a dit de recevoir l'adoration, la louange, la gloire et son nom. Robo raba raba raba raba raka mosheketi baba. Rege boskantha boshika ba raba ra, ba, ra, ba ba ba rakanto boseketi myon In the name of Jesus. Ma rabo bo, shika ra, baba. Ba. In the name of Jesus. Rabo bobo bobo bo racanta bo In the name of Jesus. In the name of Jesus. Mon Dieu soit honoré. Mon Dieu, sois glorifié. Papa, je veux encore profiter de cette occasion pour te confier cette nation ivoirienne. Seigneur, je vais te confier cette nation ivoirienne. Je vais profiter de l'occasion sur cette plateforme pour lever la voix avec toi, pour te confier la nation ivoirienne, te confier cette nation dans laquelle nous sommes, te confier, Seigneur, les nations dont tu es le Père. Je vais te rendre toute la gloire parce que tu es le Dieu. On t'appelle le Père des esprits, le Père des nations je vais te confier la Côte d'Ivoire, je vais te confier l'État ivoirien, je vais te confier la Nation ivoirienne, je vais te confier les autorités ivoiriennes, je vais te confier Seigneur mon Dieu, les gouvernants, je vais te confier Seigneur mon Dieu, les gloire, les autorités établies sur cette Côte d'Ivoire, je sais que c'est toi l'autorité suprême, c'est pourquoi je veux ton règne sur cette nation, je veux ta gloire sur cette nation, je veux ton règne et que le pouvoir des méchants puisse, mon Dieu, s'estomper, puisse s'arrêter, que le pouvoir des méchants puisse s'arrêter, que la puissance des ténèbres puisse, mon Dieu, être réduite à néant par la puissance de ton esprit, parce que tu nous as puissonner comme des instruments de lumière. En d'apporter, Seigneur, la lumière. Tu as dit, vous êtes la lumière du monde. Et nous pouvons aussi, Seigneur mon Dieu, donc, éclairer en tant que lumière. Et tu nous donnes aussi de comprendre ici que tu es celui qui renouvelle notre force. Et lorsqu'on donne la force à quelqu'un, c'est pour que cette personne puisse l'utiliser. Cette force ne va pas être simplement donnée juste pour être donnée. Mais cette force va être utilisée à quelque chose d'aussi fort. Seigneur, si tu nous rends la force, c'est parce qu'il y a aussi en face de nous des forces. Des forces contraires à notre force. Et c'est pour cela que tu renouvelles nos forces. Parce que tu sais qu'en face de nous se trouvent des forces. Des forces. Mais qui sont opposés à la, nô à la nôtre. Mais c'est pourquoi ce soir, juste de ta force, Père Tout-Puissant, pour aller contre les forces des ténèbres, contre les forces des puissances maléfiques hein, donc qui s'élèvent au-dessus de cette nation. Toutes les forces mystiques qui s'élèvent au-dessus de cette nation, dans le nom puissant de Jésus-Christ, sont réduites à néant. Makado, Raba de Brit. Rabba, Raka, et doposa kindo preke rabasheke cantaboska. Idubububoshikamba baba baba. Je lève la voix avec toi ô makabo rabasheke. Rionda barukoto, je viens à ta présence assoiffé de toi Seigneur mon Dieu. Je m'attends à toi, je m'attends, je m'attends à ta puissance, m'attends à ta puissance. Je m'attends à ta puissance, je m'attends à, à, à, à, à ta puissance dans cette nation, je m'attends à la confusion des puissants des ténèbres qui s'élèvent contre cette nation. Je m'attends à la pluie, à la confusion dans le camp des puissants, des ténèbres qui s'élèvent contre la vie et de séviteurs des servants sur cette plateforme. Je m'attends à la défaite dans le camp des ennemis de nos âmes. Seigneur, merci de faire foirer le projet. Seigneur, merci de faire descendre les galons aux de ceux qui se croient plus forts que toi. La Bible dit la terre et la mer et tout ce que le monde renferme t'appartiennent. Seigneur, ce monde t'appartient en vérité. La terre t'appartient en vérité. Mais s'il y a des hommes ou des femmes ou des personnes, des autorités qui disent... Que la terre de la Côte d'Ivoire leur appartienne, que la terre de l'Europe leur appartienne, que la terre de l'Afrique leur appartienne. S'il y a des forces, des humains qui se croient plus puissants et qui se disent qu'ils sont forts pour dominer, Seigneur, fais foirer leur projet, fais foirer leur force, j'y réduis leur force à néant car si tu viens pour régner pour l'éternité, tu viens pour régner avec tes enfants que nous sommes c'est que tu as déjà donné à tes enfants déjà l'espérance du règne l'espérance du règne l'espérance du règne, c'est qu'il y a le règne de Dieu dans nos vie, et je comprends pourquoi tu as dit lorsque vous priez, demandez à votre père que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme le ciel c'est pour dire que tu veux régner sur la terre mais avec qui Avec tes enfants tes serviteurs que nous sommes, tes droit c'est pourquoi, Père, au nom de Jésus-Christ Nazareth, notre Seigneur, notre roi, celui qui est le roi des rois, j'ordonne que tout règne des hommes en Côte d'Ivoire, sa menuise soit réduite à néant, soit réduite à néant. Au nom puissant de Jésus, que tout pouvoir des hommes soit réduit à néant, mais que ce soit ton pouvoir seul, ô oh, Dieu de gloire, qui soit au rendez-vous. Enfin, de permettre à tes enfants, tes serviteurs, de régner avec ta bonté, ta justice, parce que la Bible déclare, la justice et l'équité sont la base de ton trône. En d'autres termes, la justice et l'équité sont la base de ton règne, parce que ton trône, c'est là où tu règnes. C'est ton siège de règne. Et tes enfants, donc, doivent régner dans la justice. Et dans l'équité. Mais lorsque des personnes qui règnent ne sont pas dans la bonté, les personnes qui règnent ne sont pas dans la fidélité. Lorsqu'ils ne zèrent pas la bonté, lorsqu'ils ne pas l'équité, Oh Dieu, le trône est un trône de méchanceté. Alors que tout le trône de méchanceté soit détrôné ce soir, tout le trône de méchanceté établi sur la vie tes serviteurs et tes servantes soit détrôné ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Tout, le, tout ce qui est trône d'injustice, d'iniquité, soit détrôné ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Je donne. Que tous les trônes d'injustice et d'iniquité soient détrônés, renversés ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'entonne, oh mon Dieu tout-puissant, en nom, que les trônes d'injustice, les trônes contraires à l'équité, les trônes contraires à la justice, les trônes contraires à l'équité, soit détourné ce soir, soit détourné ce soir, soit détourné dans la nation ivoirienne, soit détourné Seigneur, dans les nations, et que ton règne vienne en Côte d'Ivoire, ton règne vienne dans nos différentes familles, ton règne vienne dans nos familles, que ton règne vienne, Seigneur, que dans nos différentes familles, ça soit ton règne seul, ton règne seul, Père, qui soit au rendez-vous, ton règne seul. Nous voulons ton règne de justice, nous voulons ton règne d'équité, dans nos différentes familles, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout trône, contraire à la justice et à l'équité de Dieu, dans nos différentes familles, soit détourné, soit renversé, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, ô oh Dieu, de faire régner, mon Dieu de gloire, tout puissant ton nom, dans nos différentes familles. Dans le nom de Jésus, dans cette nation, il va rien sur cette plateforme. Qu'il n'y ait pas un autre règne, si ce n'est que ton règne, Seigneur mon Dieu. Car la vie déclasse à toi, qui appartient de tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire pour l'éternité. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois la gloire. Reçois de Mabou. L'adoration reçoit de ma boue. L'adoration reçoit de ma boue. Signe l'adoration reçoit de ma boue. L'adoration ration, reçoit le, de babou L'adoration ration, Reçois de ma boue, Seigneur, l'anneau. Reçois de ma boue, soit de ma boue. ration, reçois de ma boue. Alléluia, gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit glorifié, que sa grâce repose la vie de chacun de nous. Ce soir encore nous voulons lui rendre toute la gloire, lui qui mérite d'être célébré, lui qui mérite d'être ovationné, lui qui a dit qu'il reviendra, lui qui a dit ma parole est la vérité. Nous voulons lui rendre toute la gloire, nous voulons le célébrer et lui manifester notre reconnaissance, parce qu'il le mérite parce qu'il est digne de recevoir la gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce soir encore, je voudrais profiter de cette occasion pour vous dire que le Seigneur est avec vous. Parce que la Bible déclare qu'il ne met pas au dehors celui qui vient à lui, et celui qui le cherche de tout son cœur, celui qui le cherche jour et nuit, celui qui le cherche véritablement, il ne l'abandonne pas. Il ne l'abandonne pas. Parce qu'il reste fidèle à sa parole. Parce qu'il reste fidèle à sa parole. Alléluia. Et ce soir, je veux simplement t'exhorter sur ces fêtes-là. Je veux t'exhorter sur ce thème là Tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas orpheline. Tu as un père. Alléluia. Tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas orpheline. Tu as un père. Gloire à Dieu Gloire à Dieu, Alléluia. Ce soir, je veux que tu saches encore que tu n'es pas orphelin. Je veux que tu saches encore, adoratrice, que tu n'es pas orpheline. Parce que tu as un père. On l'appelle le père des orphelins. Mais en vérité, quand un orphelin, quelqu'un qui est orphelin, c'est quelqu'un qui n'a pas de père. Ou qui n'a pas de mère. Ou qui a perdu l'un des parents. Mais quelqu'un qui est appelé le père des orphelins. les jours sont mauvais. Comme des jours, n'est-ce pas? Je ne suis pas toujours heureux pour nous. Nous pouvons oublier un temps soit peu que le Seigneur nous a donné cette promesse, qu'il a fait cette promesse. Je suis avec vous tous les jours. Cette parole vient pour nous dire qu'on n'est pas seul. Je disais que l'orphelin, c'est celui qui est seul. Donc, par cette parole, je suis avec vous tous les jours, il veut qu'on prenne conscience. Que on n'est pas seul. Et quand tu commences à te sentir seul, même si tu as un père, tu as une mère, tu as le statut d'orphelin. Parce que l'orphelin, c'est celui qui est censé se sentir seul. C'est celui qui est censé ne pas voir la présence d'un père ou d'une mère à ses côtés. Nous ne serons jamais orphelins. Même si tu as perdu ton père. Même si tu as perdu ta mère. Biologique. Même si tu as perdu ton mari. Et qu'il te sens que parce qu'on peut se sentir aussi orphelin. Parce qu'on a perdu son mari. Parce qu'on a perdu sa femme. Ça veut dire le fait de se sentir seul. État, est un état. N'est-ce pas? D'orphelin, d'orpheline. Mais le Seigneur te dit qu'il est avec toi tous les jours. Et cette prise de conscience et de sa présence au quotidien te fait comporter, t'amène à avoir une posture, à avoir un comportement, à te sentir, alléluia, confiant et confiante. Avoir l'assurance que tu n'es pas seul et que par rapport à tes besoins, par rapport à tes préoccupations, tu as un défenseur, alléluia. Tu as quelqu'un avec toi, tu as ton Père avec toi, alléluia. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Il sera avec vous jusqu'à la fin du monde. Tu n'es pas orphelin, tu n'es pas orpheline. Tu as un père qui est avec toi. Et ce père-là combat pour toi. Ce père-là combat pour toi toi hallelujah il veille sur toi robo shabakande break in robo sakin to break rabba shika tambo bobo shika parabo seke se, -se perla veille sur -si toi kimba robo sakin to break rabba baba shika baba, -baba la de Si tu te on fait en baba baba. Parce que ceux sur qui tu comptes ont abandonné kabochi kabarabo. Parce que des hommes et des personnes de confiance t'ont abandonné Kabochi, kebarabo. Parce que ceux sur quoi tu comptais t'ont abandonné kintababo. Parce que ceux sur quoi tu comptais, ceux sur qui tu comptais t'ont abandonné. Kato Bora ceux qui tu contem pour régler un problème t'ont tourner la face t'ont tourné détourner de toi Kimbo Rabo Kababa sache que tu as un père Kimbaba tu n'es pas seul tu n'es pas seul Kabo Rabo Sakata Bora vous savez Mayon de Briski de Labo Rabo Mo lorsque le fils de l'homme devait rentrer les de façon triomphale à Jérusalem, Marabou skin, de brider de chacun de de mouse in a parabrit, de l'eau de barre, skin, the l'eau de barre, de bise, de the de bris, the de in a la barre, l'eau skin, de marabrit, about a de barre, de in the l'eau, raba, shi, raba, ba, shi, kababa, raba, ba, ba, shi, kababa, raba, raba, shikaba raba, rabba raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, Raba, raba, raba, raba, regobo, shakindo, prekindo, robo, shanda, baba kendo robo shikababa reggae de reggae de reggae de reggae de reggae de so my young two brits it power a bush print jesus mako bo bo baba ra ba ba ba ra can't break in roshi kaba break rabo bo bo shikaba yon break it temo shakanta mama ra ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba my god jesus quand le barabo sente de bre I love your presence God I love you Lord Jesus your mighty hand upon our lives tonight and I praise you for everything you keep on doing for your people those old people gathered together tonight to worship you Lord Jesus you deserve worship you deserve honor you deserve praise and I would like to give thanks to you forever because you are mighty you are wonderful you are oh, Lord, Lord. Your truth, your yourself, your own words. Now, tonight, I want to give you thanks, oh Lord Jesus Christ, for everything you keep on doing for your people. Receive glory, honor, receive honor, receive worship, Lord. Receive our thankfulness, Lord Jesus. Receive our grat gratitude, receive our worship, receive our praise. Oh my Shababaroko to Jehovah, j'ai nous Tu répondras. Père, face aux attaques de l'ennemi, tu répondras. Tu défendras notre cause face aux, à nos adversaires. Père, face à nos adversaires, tu répondras. Tu nous délivreras notre l'amour. Tu combattras pour nous. Oh, oh, oh, tu combattras pour nous. Oh, oh, oh tu combattras pour nous. Oh, oh, oh tu combattras pour nous. Puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats, tu combattras pour nous. Oh, oh puissant guéri. Dans les combats, tu combattras pour nous. Je veux que ce soir tu saches que tu n'as pas en fait, là, en fait et que Dieu combattra pour toi. Et regardez, dans le livre de Jérusalem, et qu'il fut près de Père je... parce que c'est lui, ton sujet de gloire, en vérité, tu lui appartiens. la vie dit, il envoya deux de ses disciples pour dire, allez-y, vous trouverez un an.